Oui, alors Bonjour, je m'appelle Stéphane Atou, je suis directeur R&D Gestion d'actifs chez Arcolia Énergie. Arcolia Énergie est une société qui est intégrateur en énergie renouvelable. Alors intégrateur en énergie renouvelable, ça veut dire qu'on fait du développement, de la construction et de l'exploitation de parcs photovoltaïques, éoliens et d'unités de méthanisation. Donc Ça fait plus de 30 ans que je, travaille, que je travaille avec le département génie chimique et génie des procédés de l'Unité de Toulouse. Ce qui est énormément apprécié au sein de, de l'industrie, ce sont les enseignements qui sont dispensés ici et qui permettent aux étudiants d'acquérir un savoir et un savoir-faire qui leur permet de s'adapter beaucoup dans l'industrie et dans les entreprises. Donc on recrute énormément de gens en stage, alternance et CDI tout, tous les ans. Donc dans, au sein de notre société et en général dans le monde de l'entreprise, ce qu'on recherche vraiment, ce sont des, des gens qui ont ce profil-là, Bac plus 2, Bac plus 3, très technique. Euh, on a de plus en plus de mal à en trouver parce que les jeunes souhaitent continuer leurs études. Euh, au sein de, de l'entreprise, c'est un mauvais calcul. Il vaut mieux être un très bon technicien et pouvoir évoluer ensuite plutôt que de rentrer en étant un ingénieur assez médiocre.